bonjour à tous aujourd'hui je vous présente rapidement le fantastique smartphone poco f5 avec un écran amoled un super processeur Snapdragon 7 Gen 2 une caméra 64 millions et bien d'autres fonctionnalités vous allez l'ado ne manquez pas sa batterie 5000 mAh avec sa charge rapide 67 w et ses performances exceptionnelles la partie vidéo propose de la 4k avec EIS et OIS et une stabilisation incroyable pour en savoir plus rendez vous sur ma chaîne GLG review pour une review complète en français à bientôt sur cette chaîne ou sur GLG review